J'espère que vous avez été magnifique, moi bon, merci pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis Aujourd'hui les amis, on est sur Skill P&P comme d'habitude Et en fait je vous ai menti parce que dans cette vidéo-ci, j'aurais enfin découvert un ami, les amis Kéros même si je le déteste Les amis, vous savez, moi et Kéros on s'aime pas trop trop, tu sais, c'est vraiment mon pire ennemi On a décidé de faire une petite vidéo ensemble Et euh, en fait, ben c'était pas vraiment prévu, en fait on, a, euh, on avait les claims de la solution X je crois euh, et puis finalement on a eu ce bug euh, quasiment à toutes les bases, il y en a une qu'on n'a pas été capable de Euce bug parce qu'il y avait de la space up et tout Mais on a eu ce bug euh, tout à peu près toutes les bases et puis on a récupéré des coffres, on a cassé des coffres, on a eu quand même un peu de stuff Donc je vais vous laisser là dessus euh, aussi euh, à la vidéo la, la vidéo elle atteint 500 likes, je donne les coordonnées de la base de Keros. Donc vous allez voir que Keros m'a tp à sa base durant la vidéo. Donc si cette vidéo là a 500 likes, je drop les coordonnées comme ça ça vous fait un coffre secret. Donc voilà. Sur ce, euh, c'était Tycoons. Je vous embrasse euh, et puis laissez un pouce bleu. Ciao ciao. Oh, oublie pas d'aller voir la chaîne de Keros aussi hein quand même, quand même. Keros il mérite d'avoir des, des, des pouces bleus aussi. Bisous bisous. Et du coffre. Euh ouais, c'est bon. Encore une vidéo. Vis, je me mets bien. Ok, parfait. Je reviens. Le crash coup en fait, c'est genre devenu, ne... devenu super utile dans Minecraft en fait. Genre, il n'y a que ça en toutes les bases et tout. Ah oh, ok. T'as récupéré oh, quoi oh. oh, mec, il y avait deux stacks de pommes dorées. Gros, t'es trop riche. Hein. c'est trop bien. Hein. Vas-y, c'est peut-être plein de stuff à PVP. Viens, on va faire l'autre d'à côté. Et attends, je vais me coller au, tr au truc en fait, je crois. Attends, du coup, moi je vais vider ça, hein, genre. Euh, je vais pas le faire. Parce que je crois qu'en fait, ça va tout tomber dans la, la lave sinon. Ouais, Là, oui, on a perdu masse de trucs en fait. Non, non, je pense pas, justement, j'ai tout récupéré avant que ça brûle, mais. C'est pour ça que je vais vider mon inventaire, pour que ça brûle au euh, cas où. Moi j'ai vu masse de trucs brûler, perso. Ah, ça ne l'a pas posé ou... Non. Ah, pourtant, il a perdu une dura, what the fuck. Tu récupéré des moi... masses de feuilles de weed, toi Ouais, mec, moi, j'ai récupéré un stack et 14 de graines et... Ça, ça, ça 4, se vend bien. Euh, Peut-être qu'on va avoir un coffre avec plein de PK de titan à un moment donné. Hein. Bon, allez, on fait l'autre. Ah, ça se trouve, c'est celui-là. Hein. Ouais. Bah, après, ouais, il y en a de l'autre côté aussi. Hein. Moi, moi, je vais me vider, hein. je suis fou. Oh, il y a une base de vent aussi. Vas-y, vas-y. Tu as déjà comme un comment Enchant Euh, non, normal. Ah, ok. Bah, ça se vend quand même genre 1000 le stack, donc c'est pas si mal. Hein. Ouais, je vais déjà les garder, C'est pas si mal, mon pote Quand t'es prêt, ouais, moi, ouais. je suis prêt. Hein. Vas-y, hein, vas-y. Je me colle au coffre ou pas Euh, non, évite parce que. Sinon, ah ouais, euh... ça peut le pousser, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que c'est toi qui récupère les items à chaque fois, vu qu'on est sur sans... un serveur français, t'as le meilleur co, tu sais. Ah, tu es en crash co, merde. Attends, t'as commencé à dire un truc, je me suis fait crash co. Oh, j'ai récupéré rien, toi Euh, que de la merde en vrai. Des minerais, genre fer et tout, j'ai vu, non Ouais, on peut de une petite, petite on voit si Ok, attends, mais l'autre côté, il y a d'autres coffres l'autre côté, je crois, attends. Euh... Attends, attends, faudrait y aller avec le bateau, t'as toujours le bateau Ouais, t'inquiète, fait Ok, vas-y, je vais y aller en premier, vu que toi t'as l'art ouais, punch. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Casse-le. Oh, je suis sur le coffre, je crois. Ouais, c'est bon. Allez, viens. Ah euh, ouais, il y a quatre coffres cette fois-ci aussi, encore. Ah, il... Ah merde, ouais, je prends ouais, des dégâts. Ouais, gros, je vais prendre un joint. j'ai Mon joint elle a terminé, en fait, j'avais pas vu. Genre, tu sais, on a eu des joints, on a eu des pommes d'or, on a eu des minerais. Là, donc là, peut-être que ça va être genre casque, bottes et pantalon, tu vois, vu que c'est 4 pièces. C'est possible. Ça se peut que ça soit que des trucs Sénat aussi, hein, on ne sait pas. Ouais en vrai, il y, y, y a moyen. mais de toute façon, c'est ça se voit, hein. Ouais, genre 500 l'unité, c'est pas mal. Allez, à toi de jouer, mec. Vas-y. Là il t'a 1 sur 1. Euh, 1 sur 2 je vais dire, pardon. Ouais. En fait c'est super facile piller des coffres comme ça dans la lave et dans l'eau, non, non Non mais carrément ça un peu là. Genre... On n'a pas raté une fois depuis le début. Oh, mazette. What T'as récupéré quelque chose ou pas Là j'ai. Oh je suis fou l'inventaire Je suis fou, inventaire de stuff P4 Sena et les épées T3 et tout. Et, et donc, 64 TNT. Ouais ouais. TP moi à ta base je vais te les donner. Moi j'ai déjà des coffres remplis. Vas-y mais... Je vais te les déposer en ta base. Moi j'en ai déjà plein gros. Ah je ouais, euh, sais pas où les déposer. Putain c'est quoi cette base qui est rose Ta base est ouverte qui est rose. Là là De quoi là où ça What the fuck Moi je vois la base ouverte là de ce côté-là. Là, euh, là c'est juste de la pack de d'ice là. Ah, merde, tu croyais que c'était le ciel, en fait. Putain, j'ai trop con. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, T'as pas un coffre vide, gros euh, Là, il y a de la place, là, là. C'est bon, je t'ai tout déposé, TNT et tout. dans ce coffre-là. Allez, on fait oh, un petit ouais. slash back. Beaucoup trop, joli. Je... jouer, camarade. C'est chiant parce que vu que je déménage, du coup mon PC il est par terre à chaque fois. Je dois me baisser pour enlever le câble. <rire> Défaut. Oh, j'ai eu oh, des livres enchantés. Sharpness 3 et j'ai eu un livre P2 et deux livres Sharpness 3 moi. U2, Sharp 3, U2, Sharp 3. Tu veux qu'on ait déposé Ouais, ouais, bah ouais, je suis fou d'inventaire. Oh, tu te mets bien, petit bâtard. Ouais, bah c'est ce que je te disais, c'est du stuff pour PvP ça. Genre, c'est plus du truc à PvP. Non, t'inquiète, j'ai déjà masse de trucs moi. Tout ce que j'ai gardé, c'est les feuilles de cannabis pour faire les joueurs enchantés. T'as de... toujours mon bateau J'ai plus mon bateau, moi, perso. T'inquiète, j'ai... OK OK. Donc, c'était du côté de la table d'enchant. Ouais, t'inquiète, c'est côté des deux derrière. Merci. En, en fait, je sais pas pourquoi, c'est alors qu'il y a genre... un dura à chaque fois. Ouais, genre, l'autre, comme là, lui, t'as un dura, là, lui, va tomber un dura, je sais pas, si est bizarre. Est-ce que lui, il a un dura Ouais, il a c'est bizarre. Mais regarde l'autre, attends, attends, regarde l'autre ici. Regarde lui, avant. Lui, t'as deux, non Ouais, il... Ouais, ouais, il ok, bah tu vas voir que ça va faire un... Ça va tomber un dégât, je crois. Ouais. Ça fait des dommages collatéraux. Bon, oh, bah en tout cas, même si oh T'as récupéré masse d'XP, là, non, non. Okay. J'ai vu toute l'XP tomber, j'ai fait... Oh là là. Vas-y, on va déposer. Putain, on se met bien là! Plus oh, yeah. qu'un Kéros. Plus ah, qu'un. Euh, oui. Ensuite, faut trouver leur putain de cœur, mec. Ah, t'inquiète, que c'est si peu protégé que ça. Genre... Ah merde, mon joint il a terminé. Oh, on ouais, en a encore ou pas? Ouais, t'inquiète, t'en as besoin? Non, t'inquiète. Justement, c'était pour. Quand t'es prêt, je suis prêt, moi. Regarde voir la dura avant. Euh. Je pense que c'est à 1 ou à 2. Ouais, c'est à 1. bizarre. On se à des stuff Tita cette fois-ci. Vas-y, euh, n'est-ce pas. L'opsy. Pfff, l'opsy. De... Bon bah, ça va. Aucun. Ouais, non, non, non, j'ai rien du tout à part un coffre. Oh, <rire> euh, salut. Attends, je retourne tout en haut, moi perso. What the que tu veux mets... Bah, tôt. si tu veux les kits. Coffre, DVC, fine. S'il y a plein de coffres. Bon, oh, vas-y, amuse-toi, mais c'est chelou. On a quelle couche ici À 7 ouais, c'est pas possible, quel coeur. Ça t'en prend deux. Hein. amuse-toi. <rire> je vais t'aider à transpirer. Euh, TPA Kerose, fonctionne TP par contre. j'ai pas J'ai 4 coffres embêtés, je les poserai au pire. C'est claim? Ah ouais, pas contre. Oh non, non, c'est un claim. Hey, what the fuck, me. Je sais pas si j'ai déjà fait des pillages comme ça sur ce qui est PV, Je J'suis pas gros j'allais faire FMap sans t'exprimer, non? Hein. Oui, depuis le début de la version, c'est mes meilleurs, meilleurs pièges, je crois. C'est vrai? Ouais, mais j'ai quasiment fait aucun piège, hein, voire aucun piège. Ouais, alors, en même temps, t'as pas, pas fait beaucoup de, de, de, de, de temps de jeu, non? Non, j'ai pas beaucoup joué du tout. Ça va tranquille. Quelqu'un trouve ta BP par exemple, il se met bien. Hein.